Salut à tous, c'est Kino, et bienvenue dans ce nouvel Auxilia Bon, ok, ça fait un bail qu'on a fait le sondage, mais mieux vaut tard que jamais, non Comme d'hab', je ne suis pas tout seul, mais cette fois-ci c'est Novel qui est avec moi. Novel, comment ça va Bonjour Kino, bonjour tout le monde Eh ben écoute, moi ça va très bien, et toi Ah bah moi ça va, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu d'Auxilia, et... est-ce que tu veux rappeler ce que c'est, rapidement Mais bien sûr Le principe est très simple. Nous vous proposons de voter parmi quelques propositions sur un sujet donné, on trie les réponses et on rend votre classement en vidéo, comme aujourd'hui. Et cette fois-ci, le sondage parlait des leaders élites les plus emblématiques. Hormis Tel Vadam, l'arbiteur, parce que tout le monde aurait voté pour lui et ça aurait pas été très drôle. Ah, donc aujourd'hui, on joue qu'avec les petites merdes. Voilà Quelle est l'élite que vous préférez, tu... sans compter l'arbiteur Tu te répètes, Kino. Oui, mais c'est pour que ce soit plus clair. Oui, oui, c'est bon, je pense que c'est clair. Hein. C'est qui, toi, par exemple, ton élite préférée L'arbiteur Non mais, sans compter l'arbiteur. Bah... l'Arbiteur. Bon, je te laisse réfléchir à ça. En attendant, nous allons découvrir la cinquième place, l'élite qui a reçu le moins de votes, l'élite qui est le moins aimée. Oh, je peux dire, je peux dire, je peux dire, s'il te plaît, je peux dire Vas-y. Le commandant de vaisseau l'aide Volir. C'est l'élite que l'on voit dans Halo Wars 2. Nous ne savons pas s'il aura une importance plus grande dans le futur, mais à l'heure actuelle, il s'est fait assez discret dans le jeu, comme sur les votes, puisque seulement 5% d'entre vous ont voté pour lui. Moi je peux quand même dire que je ne fais pas partie des 5%, hein. je, je le trouve trop mitigé comme personnage, hein, c'est mon avis, mon avis personnel. Il a quand même, euh, malgré le grand schisme, hein, les brutes qui ont trahi les élites, il a quand même juré loyauté à Triox, donc euh, quand on connaît la fierté des élites, je trouve que c'est un retournement de veste, euh, je sais pas, c'est bizarre. 3% de plus pour le suivant, on reste dans des pourcentages assez faibles. Ouais, mais je crois que les gens n'aiment pas trop Halo Wars. Hein. Ripa, Morami, l'arbitre lors des événements du premier Halo Wars. Je pense que ce qui l'empêche d'aller plus haut, c'est qu'on ne le voit que dans un jeu. Hein, pour un univers avec autant de personnages, ça fait pas une grande grande présence. Sûrement parce qu'il est badass quand même. Moche. Tu le sens qu'il est moche, le mec. C'est pas sa faute, hein, mais oh. euh, il a dû en baver dans sa vie. Ouais, c'est peut-être ce qui l'a rendu cruel d'ailleurs. Hein. Après, je te rejoins, il est badass. Il a une classe, une prestance. On voit même qu'il est costaud par rapport aux autres élites. La double épée à énergie. Sérieusement, si ça, c'est pas le top du top. Enfin. À seulement un petit pourcentage de lui, nous avons l'hérétique, le fameux élite que nous pourchassons en tant qu'arbiteur dans Halo 2. Ah oui, il y a eu plein de terminaux centrés sur lui dans la version Anniversary. Ça n'aura malheureusement pas suffi pour le faire grimper dans le classement plus que ça. Oui, c'est vrai, c'est triste. Surtout que c'était un bon personnage, je trouve. hein Il a quand même amorcé quelque chose pour la vérité sur les halos, comme quoi le Grand Voyage n'existe pas, tout ça, tout ça. Et je me souviendrai toujours de la cinématique juste avant qu'on l'affronte, justement. Ça faisait, attendre. Euh... Hérétique Arbiteur, je préfère mourir ici plutôt que d'accomplir la volonté funeste des prophètes. Mais qui t'a raconté ces mensonges L'oracle Bonjour Je suis 43 Guilty Spark et je gère l'installation 04. Novel, je préfère t'arrêter parce que là tu vas faire le jeu entier, je te connais. Ouais, désolé Kino. Nous arrivons déjà à l'avant-dernier. L'avant-premier, tu veux dire Hein Puisqu'après lui, Oui, c'est le premier. si tu veux. Et lui, avec ses 15%, je ne le voyais pas venir. Ah bah fallait s'y attendre, hein. Tu sais, les jeunes ne voient que par lui aujourd'hui. Je pense qu'on parle pas du même. Euh... si Julem Dama, la main du didacte Ah, pas le rappeur Bah ben voilà, Bah ben non. Ok, je vois de qui tu parles. Julem Dama, c'est le nouveau leader des Covenants que l'on trouve dans Halo 4, le Spartanops, et qui se fait dérouiller à la première mission d'Halo 5 par l'équipe Osiris. Bon débarras. <rire> alors, alors, alors, alors, le grand vainqueur, c'est qui je pense qu'on savait qu'il allait gagner, lui. Ouais, c'est sûrement celui qu'on voit le plus à l'écran. Sans dire son nom, quel serait le mot qui te viendrait en premier à l'idée pour le décrire Badass. Il a tout explosé. Il tape les 62% de votes. Po, po, po, po, po, c'est... Bertaz Vadum, l'élite blanc de Halo 2 et Halo 3, le pote de l'arbitre. Le décrire comme l'élite blanc, ça fait un peu Kinder Bueno, je trouve. Le capitaine élite, tu préfères Oui, c'est plus respectueux, merci. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce petit Ah, personnellement, j'adore cette élite. Il est charismatique, présent tout au long du jeu et on s'attache aux personnages. Mais encore mieux, et là je vais faire un petit aparté pour parler de personnes que l'on oublie des fois trop et sans qui pourtant nos personnages auraient une toute autre dimension. Il s'agit des comédiens de doublage. Le comédien qui double Vadum en VF, c'est Bernard Lano. Bernard Lano, c'est qui Dennis Quaid dans 34 films, dont Jerry Joe, Le Réveil du Cobra, et Keane, Le Commencement. Alec Baldwin dans 31 films, tels que Aviator, Les Infiltrés, Eustace is Born. Kevin Costner dans 29 films, dont Robin Desbois et Bodyguard. Michael Keaton dans 14 films, dont Robocop de 2014 et Spider-Man Homecoming. C'est aussi Bruce Greenwood dans 17 films, dont Kingsman, Le Cercle d'Or. Jeff Goldblum, <rire> j'adore cet acteur, dans Independence Day et Thor Ragnarok. Pierce Brosnan dans Mars Attack. Il a également doublé Shane Black dans Predator, Jackie Chan dans Jackie Chan à Hong Kong, Benjamin Bagley dans Le Dernier Samouraï, Jared Harris dans Resident Evil Apocalypse. <rire> j'ai du mal avec ce film. Il a également doublé Mark Hamill dans Star Wars épisode 8, Le Dernier Jedi. Voilà, je dire, une fois que tu doublé Luke Skywalker, tu... c'est bon, c'est bon. Voilà. Il a également doublé des personnages de séries TV, et parmi ces séries, on trouve. Personne de FBI disparu, The Sentinelle, Friends, Ding et, et j'en passe. Et forcément, il a également doublé dans les jeux vidéo, comme Raziel dans les Legacy of Kain, Sir Daniel Fortesque dans les Mediables, Ronald Taylor dans Mass Effect 2, Ertaz Vadum dans Halo 2, mais également le Capitaine Cutter dans Halo, Wars, Frère Pike dans World of Warcraft, Ian Malcolm dans Jurassic World Evolution, et récemment quelques voix additionnelles dans Death Stranding. Bref, ce type, c'est du lourd, et il double votre élite préférée. Et la prochaine fois, il vous fait deux têtes les voix de David Kruger, qui interprète John 117 17 dans Halo. Non, non, non, non, non, je déconne, je déconne, je Arrête, arrête, je déconne. Et voilà, nous avons fini ce classement Merci à tous pour vos votes Ah en faites Kino, J'ai trouvé mon élite préférée Ah ouais L'élite mineur dans Halo 3 Le bleu Ah Vous savez celui qu'on prend Quand on est joueur 3 ou 4 Je sais plus son nom Moi je l'appelle l'élite de merde En référence au fait que ah, Je tombais toujours sur lui Et que j'ai un skill de merde On en est où du coup bah, dans écoute, la vidéo euh, Tu peux leur parler du prochain sondage Préparez-vous Bientôt il y aura un nouveau sondage Merci novel De rien Tu peux leur dire où Ah oui Sur Youtube Anglais commu Merci Novelle de rien, c'était cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Vive l'eau Santé, bonheur et vive à l'eau.